Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et tout d'abord, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo de près ou de loin et qui m'ont envoyé tout simplement leurs résultats de permis. Donc, je remercie vraiment toutes ces personnes-là. Et ne m'en voulez pas si je ne vous ai pas sélectionné. En tout cas, sachez une chose c'est que j'ai lu tous vos emails et j'ai aussi regardé attentivement vos bilans de compétences. Alors dans cette vidéo, les gens, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement analyser vos grilles d'évaluation, que ce soit positif ou pas, et vous apporter des solutions en vue d'améliorer votre niveau et d'essayer la prochaine fois de l'obtenir. J'ai fait une vidéo, je vous mets le lien juste en haut, qui pourra peut-être vous remonter un petit peu le moral. Sachez qu'un échec, ça arrive, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez retravailler derrière et vous allez réussir, j'en suis convaincu. Allez, on y va tout de suite avec le premier bilan de compétences, c'est parti alors vous le savez peut-être, aujourd'hui le permis de conduire s'est évalué sur 31 points. On vous demandera minimum d'en avoir 20, sans faute éliminatoire. Si vous avez une faute éliminatoire, l'examen continue et pourtant malheureusement, vous n'aurez pas votre examen. Si jamais vous avez une note au-delà de 20 points, bravo, vous êtes reçu au permis de conduire, votre niveau est satisfaisant. Si vous êtes en dessous de 20 points, malheureusement votre niveau est trop fragile, vous n'êtes pas encore prêt à être seul sur la route, il faudra retravailler et revenir. Point important, vous êtes surtout évalué et vous n'êtes pas jugé sur votre aspect physique, votre religion ou même votre tenue vestimentaire. Ce qui est très important de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez justement ce bilan de compétences pour éviter justement les préjugés et les a priori qu'on pourrait tous avoir. Vous allez être évalué à travers les compétences qu'on vous a appris en auto-école et en gros, on va retrouver trois grandes parties. En 1, la maîtrise de son véhicule. En deux, la route. Et en 3, le partage de la route et des autres usagers. On commence tout de suite avec El Karim. Et regardez, si on détaille attentivement son bilan de compétences, au niveau de l'installation, c'est très bien El Karim, tu as eu 2 sur 2, ça commençait très bien. Ensuite, les vérifications, alors si tu es passé pendant le Covid, évidemment, on t'a offert ces 3 points. Ou alors, tout simplement, tu les as mérités en sachant répondre correctement aux questions que l'on t'a posées. Ensuite, au niveau des commandes, sache une chose, c'est qu'on a regardé comment tu tournais le volant, comment tu appuyais sur tes pédales, comment tu gérais ton embrayage, et puis aussi comment tu utilisais ta boîte de vitesse. Il est fort possible que peut-être ton embrayage, tu le lâchais un petit peu vite, peut-être aussi que du coup, au niveau de tes démarrages, ça manquait peut-être un petit peu d'accélérateur. Ton aspect mécanique, on t'a forcément reproché quelque chose. En tout cas, c'est pas si grave que ça, puisque regarde bien, tu l'as eu, 2 sur 3, ce qui est vraiment pas mal. A la prise d'informations, sache que là, on te parlait plutôt de tout ce qui était rétroviseur, angle mort, mais aussi est-ce que l'élève, oui ou non, est capable de balayer correctement l'environnement. Donc là, tu t'en sors plutôt pas trop mal aussi, puisqu'à cette compétence-là, tu as eu 2 sur 3. Et puis, par rapport à ça, tu as forcément adapté ta vitesse. Tu n'étais pas irréprochable, mais ce n'était pas non plus si mal que ça, puisque là aussi, tu as eu... 2 sur 3. En termes de niveau, ça démarrait bien. Et puis malheureusement, quand je regarde juste en dessous, appliquer la réglementation, tu as malheureusement eu une erreur éliminatoire. Et on va essayer de voir en dessous de la grille d'évaluation qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Juste en dessous, communiquer avec les autres usagers, tu as eu 3 sur 3. À ce moment-là, tu as été irréprochable. On ne t'a forcément rien dit. Bravo pour ce point-là. Juste en dessous, le partage de la chaussée, il s'est certainement passé quelque chose de grave ou de dangereux, puisque là, malheureusement aussi, tu as eu une deuxième erreur éliminatoire. Alors ne voyez aucun jugement à travers mes propos, ça arrive de faire des erreurs. Ce qu'il y a, c'est que il faut toujours essayer de comprendre pourquoi on a fait cette erreur, en vue évidemment, de trouver une solution à ça. Et puis dernier point, en termes de distance de sécurité, tu n'as pas été éliminé, mais tu as eu seulement 0 points sur 3. Je vous rappelle que la distance de sécurité, c'est par rapport au véhicule qui vous précède. Mais attention, c'est aussi parfois parce que vous êtes un petit peu trop à droite et que malheureusement, vous serrez bien trop les côtés, les voitures en créneau par exemple, ou vous rasez un peu les trottoirs et les murs. Alors, si je regarde, je ne vais pas détailler toute la grille d'évaluation, on va directement se plonger sur ce qu'elle t'a mis en dessous. Quand je dis « elle », ça peut évidemment être « il ». Je ne sais pas si c'était un inspecteur ou une inspectrice. Donc, première erreur éliminatoire, on te parle de réglementation, non respect d'un signal prescrivant l'arrêt, donc, on te met l'article de loi juste à côté au cas où tu ne saurais pas de quoi on te parle. Là, malheureusement, tu as sans doute glissé un stop ou alors grillé un feu rouge. D'ailleurs, ça fait partie des rares cas où on est obligé de s'arrêter en voiture. Le feu rouge et le stop, malheureusement, peut-être que tu l'as pas vu. Peut-être que malheureusement, tu l'as aussi glissé. Bref, c'est la première erreur éliminatoire. C'est du code de la route, erreur de réglementation. Et puis, deuxième erreur éliminatoire, malheureusement, c'était le partage de la chaussée. On t'a noté circulation à gauche sur une chaussée à double sens. Alors, je te dis ce qui est déjà arrivé à travers mes élèves. Malheureusement, l'élève, sur un parking, réussit plus ou moins bien sa manœuvre. Et au moment où il repart, malheureusement, placement à gauche sur une chaussée à double sens. C'est une erreur là aussi de partage de la chaussée. Attention, je vous rappelle que je peux me situer à gauche que dans les rues ou les parkings à sens unique. Il se peut que tu n'aies pas compris que tu étais sur une route à double sens, malheureusement c'est une deuxième erreur éliminatoire. Ce que je t'invite à faire El Karim, c'est à essayer de revoir un petit peu avec ton moniteur les points à corriger, à savoir 1. le partage de la chaussée, 2. l'aspect réglementaire, donc ça c'est quelque chose que tu peux travailler en amont de ton côté en rebuchant par exemple bah tout simplement un petit peu le code de la route, quitte à refaire quelques séries, à relire un petit peu ton bouquin de code. Et je suis sûr que la prochaine fois, en mettant quelques heures de plus, ça va passer, fais-moi confiance. Merci Alcaric pour ton témoignage, ça fait plaisir. J'espère honnêtement que ce que je suis en train de faire avec vous sans même vous connaître, à travers mes vidéos, aujourd'hui vous êtes capable aussi de le faire en auto-école, parce que louper ça arrive, mais il faut toujours comprendre pourquoi en vue de s'améliorer. Deuxième grille d'évaluation, merci beaucoup Aïsata. on va regarder attentivement ce qui s'est passé avec toi et voir si oui ou non tu l'as obtenu. Donc si on regarde bien dans la première partie du bilan de compétences, tu as été absolument parfaite puisque maîtriser ton véhicule, tu as eu 2 sur 2 sur ton installation, 3 sur 3 à travers les vérifications, 3 sur 3 aussi au niveau des commandes. En fait, l'aspect mécanique tu le maîtrises parfaitement, bravo à toi, tu as déjà obtenu tous les points que l'on attendait de toi. Si on regarde bien, d'ailleurs, la première partie, tu évaluais sur 8 points, tu les as tous obtenus. Ensuite, dans la deuxième partie, l'appréhension de la route, sur la prise d'information, tu as eu 3, l'allure, tu as eu 3, et la réglementation, tu as eu 3, là aussi, si on regarde bien, tu es parfaite. Alors attention juste à quelque chose, puisque parfois on me demande si quelqu'un qui fait 21 points le jour du permis et quelqu'un qui en a fait 28, est-ce que celui qui a fait 21 points conduit moins bien que celui qui en a fait 28 absolument pas. Si ça tenait qu'à moi aujourd'hui, je ne vous mettrais pas de notes, un petit peu comme dans certains pays, parce qu'aujourd'hui avec des notes, par exemple, on a tendance un petit peu à diviser les gens. Ça veut juste dire que celui qui a eu 21 points, peut-être qu'il a fait des choses un petit peu plus compliquées, peut-être aussi que si je fais une simple marche arrière et que l'autre candidat a fait un credo, peut-être que si c'est ma manœuvre favorite, là aussi je vais mieux m'en sortir. Et puis il y a aussi la gestion du stress. Donc attention, la note ne veut absolument rien dire. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur d'avoir des bonnes notes. Il demande seulement d'avoir plus de 20 points. C'est largement suffisant. Vous avez toute la vie pour apprendre. Et puis si on regarde là avec cette deuxième partie, pour l'instant, tu as obtenu 17 points sur 17, ce qui est absolument génial. Et donc dans la troisième partie, communication avec les autres, tu as eu 3 bravo. Et si on regarde le partage de la chaussée et les distances de sécurité, tu as perdu en fait un point sur chaque compétence. Pas de panique, ton niveau est assez correct. Et ensuite, tu n'as pas de note éliminatoire, donc si on regarde bien le résultat un tout petit peu plus bas, tu as 28 points sur 31, tu as été quasiment irréprochable. Donc ce qui s'est passé sur le partage de la chaussée, ben, à un moment donné, peut-être dans un sens giratoire, ou quand tu as tourné à droite ou à gauche, tu étais peut-être mal positionné, peut-être aussi qu'en tournant à droite, tu as un petit peu trop pris large, un petit peu comme un bus, en tout cas ce n'est pas grave, ce n'était pas une grosse faute. L'aspect sécuritaire en termes de distance de sécurité, c'est pas grave. Là aussi, rien de dangereux c'est passé. C'est important aussi de comprendre que le but n'est pas d'être irréprochable, mais juste, comme Aïsata, d'avoir un niveau tout à fait correct et d'être logique dans ce que l'on fait. D'ailleurs, je vous mets le lien d'une vidéo juste en haut ici. Elle n'a pas été vue beaucoup de fois, mais pour moi, elle a vraiment tout son aspect important parce que dedans, je vous mets des erreurs en fait, qui ressortent souvent, qui ne sont pas forcément éliminatoires, mais des erreurs qui ne sont pas très logiques, pas très cohérente, et si on, les répète, si on les répète, malheureusement, on aura tendance à louper son permis de conduire. Allez la voir quand même, ça peut valoir le coup. Malheureusement, je n'ai pas eu non plus de bilan de compétences avec une note inférieure à 20 points, c'est pas grave, ce qu'il faut surtout vous dire avant de quitter cette vidéo, je vais vous donner encore 2-3 conseils et 2-3 explications c'est que c'est important aussi de comprendre qu'un niveau insuffisant, ne veut pas dire forcément que vous êtes mauvais, ça veut juste dire que ce n'est pas vraiment ce qu'on attend de vous le jour du permis de conduire. Un exemple tout bête, il y a quelques semaines, j'avais un monsieur qui vient du Maroc, qui a malheureusement eu une annulation du permis de conduire en France, et ce monsieur se débrouille plutôt pas trop mal, par contre, il s'est passé exactement ce que je lui avais dit. Je lui avais dit, fais attention quand même, parce que tu conduis pas si mal que ça. La preuve, hein, ça fait des années que tu conduisais sans jamais avoir eu d'accident. Par contre, ce n'est pas forcément ce qu'on attend de toi. Le jour du permis, tu vois, j'ai tendance à te dire, donc je m'adressais à lui, évidemment, en lui disant ça. En fait, c'est un peu comme une recette de cuisine. Si jamais, par exemple, tu manques un peu de sel, un peu de poivre, un peu de cuisson, c'est pas forcément mauvais, mais en tout cas, ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'un repas. Si tu vas dans un restaurant et que l'entrée et le plat ne t'ont pas forcément plu, si le dessert était bon, tu ne reviendras pas forcément parce que le dessert était bon. Vous comprenez ce que je veux dire c'est important, et justement, il s'est passé ce que je lui avais dit, ce monsieur a malheureusement seulement eu 16 points sur 31. Alors encore une fois, ce n'est pas un jugement, puisque ce monsieur a retravaillé, l'a repassé il a eu. Ça veut juste dire que c'est important de voir où est-ce que vous avez des difficultés, de cibler un peu vos lacunes, en vue de venir les retravailler avec votre auto-école, pour vous représenter au permis de conduire et surtout l'avoir. C'est important d'essayer de ne pas galérer pendant des années dans une auto-école, sinon franchement c'est pas très agréable et dans une auto-école ben, le temps c'est de l'argent. Maintenant un point sur lequel j'aimerais vraiment revenir, il existe une case un petit peu secrète sur votre bilan de compétences. Alors si j'ai une photo, je vais vous la mettre évidemment dans la vidéo, cette case c'est examen non mené à son terme. Il y a quelques jours, j'ai une dame dans les commentaires qui m'a demandé justement ce que c'était et quand c'est qu'elle pourrait être cochée. Durant ma petite carrière, bientôt 11 ans que je fais ce boulot, je l'ai vue peut-être deux à trois fois maximum. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, c'est pas coché. Un élève qui va être dans un état un petit peu second, parce que cette personne ben, aura peut-être pris voilà, un petit peu d'alcool, un petit peu de drogue pour se détendre, malheureusement sera peut-être aussi dans un état de stress absolu, ne pourra plus en fait ramener le véhicule au centre d'examen dans un aspect sécuritaire. Et là, qu'est-ce qui va se passer ben, Sans doute que soit on va écouter l'examen et on va revenir assez rapidement au centre du permis de conduire, ou alors, le moniteur en question va lui-même reprendre la voiture, avec l'inspecteur à côté et l'élève derrière, et revenir au centre d'examen. Personnellement, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie, c'est tout simplement parce qu'une élève était dans un état de stress absolu, et malheureusement, elle ne pouvait plus conduire, elle était tétanisée par la peur. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, c'est toi aussi tu as connu quelqu'un qui a été concerné par ça, et c'est le moniteur qui a dû ramener la voiture voilà maintenant j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo, j'attends vos retours dans les commentaires, si vraiment ça vous plaît, je pourrais me permettre de temps en temps de refaire un petit peu ben, l'analyse tout simplement de vos CEPC, c'est à dire vos bilans de compétences. J'attends vos retours, mettez des commentaires, toujours pareil vous pouvez aimer la vidéo, la partager si ça vous fait plaisir, en tout cas personnellement moi ça me touche quand vous le faites parce que ça me permet de me faire connaître et surtout d'aider aussi un maximum de gens. Tout ce que je fais est absolument gratuit, alors quelque part c'est un petit peu une manière de retourner un peu la situation. Si vous avez d'ailleurs envie de me soutenir, j'ai une page Tipeee que vous retrouvez dans la description de la vidéo. Merci à ceux qui de temps en temps me versent 1€, 5€ ou plus. Ça me permet quelque part d'acheter de temps en temps du matériel, un petit peu des micros quand j'en ai besoin, et d'améliorer au fil du temps mes vidéos. Merci à tous, on se revoit bientôt les gens, à plus